On a des questions ou des remarques d'internautes hein, qui remontent. C'est le principe de, de l'émission et je les en remercie et je les invite à poursuivre, à, à nous interpeller. Annie, par exemple, qui euh, fait une remarque plus qu'une question. L'investissement en action reste toujours intéressant, reste-t-il intéressant c'est bien une questions, compte tenu que toutes les autres formes de placement sont soit peu rémunératrices, soit très fiscalisées, comme l'immobilier, précise Annie. Bon, J'imagine qu'on va demander à des boursiers si la bourse continue à être intéressante. La réponse est évidente. Mais pourquoi ça reste intéressant à vos yeux Écoutez, en fait, sur la, bon, moi je, je prêche pour ma paroisse, évidemment, sur la zone européenne, et, et c'est là où nous investissons, euh, les, les bénéfices sont en croissance. On a quand même des marges qui sont en train de s'améliorer. On a des vents extrêmement porteurs avec un dollar qui est enfin, enfin une parité euro-dollar qui est enfin bénéfique pour nos sociétés. Nos sociétés ont été, ont, ont, ont été pénalisées pendant de nombreuses années par un, un euro qui était beaucoup trop fort. Mmh. Donc là, c'est quand même une bouffée d'oxygène. On a le prix du baril qui est quand même en forte baisse. Ça, c'est un... Ça, ça peut pénaliser beaucoup de pays, mais c'est un avantage pour l'Europe. Et enfin, on a des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas. Et donc, les sociétés peuvent emprunter, peuvent investir, peuvent se développer ou faire des acquisitions à des conditions extrêmement intéressantes. Avec un décalage donc, de, de perception, parfois, entre ce que ressent euh, le français euh, lambda, avec des chiffres du chômage qui montent, avec une situation économique qui ne semble pas forcément toujours aller au mieux. Malgré tout, vous dites, en bourse, il y a des entreprises Française, qui s'en sortent très bien. C'est ça aussi qui, qui est parfois difficile à percevoir. Bah, Quand et vous dites qu'en Europe, ouais. ça va beaucoup mieux, tout le monde ne le ressent pas comme ça actuellement. Alors, euh, c'est vrai qu'il y a un peu une dichotomie entre la, la perception qu'on peut avoir de, de, de la France aujourd'hui et, et, et le marché français. En fait, si vous regardez, le marché français en Europe est le marché qui bénéficie le plus de cette hausse du dollar. Euh, parce que c est, c est, euh, nos, nos sociétés sont très internationales est très tourné vers le marché américain et, et vers les, aussi vers les émergences, ce qui n'est pas toujours évi évident non plus. Mais... Donc, on a, nous, surpondé... c'est un marché que nous surpondérons, mais le contexte est difficile. Et les chefs d'entreprise que nous rencontrons nous expliquent bien qu'ils qu sont confiants sur la reprise européenne, mais c'est vrai que sur la France, on sent qu'il y a beaucoup plus de réticences. Roland, en général, les trous d'air, c'est parfois des belles opportunités pour rentrer sur le marché, comme on dit. Euh, est-ce que ça vous semble être le bon timing, là, ou est-ce que, finalement, on n'y voit pas encore assez clair moi, j'ai envie de, de répondre à Annie qu'il ne faut euh, pas qu'elle s'inquiète sur la situation des entreprises. En revanche, la situation des États est plus préoccupante. Finalement, aller en bourse, c'est s'intéresser à des entreprises. Et on se rend bien compte que finalement, les entreprises, depuis euh, de nombreuses années, ont fait des efforts pour se désendetter, pour aller chercher la croissance dans les pays émergents. OK, maintenant la croissance est un peu moins forte, mais dès qu'il y a un problème, on réagit très vite. On est réactif et malgré toutes les difficultés, peut-être que les bénéfices vont moins augmenter, ils vont un petit peu plafonner, mais on a vraiment investir en bourse c'est investir sur l'avenir d'une entreprise et je pense qu'on peut être très confiant sur l'avenir des entreprises y compris françaises et beaucoup plus peut-être réservé sur euh, la gestion de l'état donc finalement finalement quand on a de l'argent soit on le place sur des obligations pour simplifier mmh. euh, le, le, le livret a euh, bon. en tout cas sur des taux sur les actions sur l'immobilier l'immobilier a beaucoup monté une fiscalité qui devient insupportable on ne va pas revenir là dessus et sur les obligations, ben on n'a on a pratiquement plus aucune rémunération. On n'est pas du tout au stade américain. On a toujours des taux très très bas et qui vont rester bas. Donc finalement, miser euh, sur les actions, c'est miser sur l'entreprise et euh, peut-être sur les entreprises françaises, justement, qui marchent très très bien.